et je peux vous garantir que attendre toute la journée et puis toute la soirée et laisser les autres groupes passer avant vous, c'est un générateur de stress monstrueux. Alors je vais vous demander s'il vous plaît, pour les décontracter un petit peu, d'accueillir avec un applaudissement extrêmement riche, chaleureux et fourni le groupe suivant. Ils viennent de Namur, c'est de la musique plutôt acoustique qui nous attend. Mesdames et messieurs, Whispers La passion C'est cent fois croqué dans la pomme La passion C'est que dalle dans, dans le curriculum La passion c'est le cœur qui bat la mesure La passion, c'est du génie sous la rature La passion, la passion car c'est toujours un plan de secours La, la passion, pour vivre pour ce qu'on a manqué C'est faire ses 35 heures par jour C'est tous ces rêves qu'on nous promet. La passion, c'est paysan pendant des heures, la passion Pour cinq minutes d'être un seigneur, la passion C'est soit tout juste, c'est soit toujours, la passion C'est vivre la nuit sans croire au jour La, la passion, passion c'est dans ta joie, c'est dans ton air, air la passion, passion. C'est dans le stylo d'Arthur Baudelaire, la passion c'est un, un agneau dans de l'eau C'est être amant sans être fou. La passion C'est quelquefois se prendre en faute La passion sous le regard de certains autres Pourtant si vieux s'il est peut-être De n'avoir jamais pu connaître La passion c'est en au roi, c'est tant au chien, la passion C'est croire en tout, puis en plus rien C'est une route où mis le chemin C'est du talent qui, qui se souvient. souvient La passion On l'éjacule, on la transpire, la passion Car c'est elle qui nous fait tenir, la passion C'est quand il y a en ma guitare, la passion comme une femme qui me crie Ce soir La passion C'est pour le jazz Au je des cuivres La passion C'est ce qu'on n'apprend pas dans les livres La passion C'est tes caresses sur le givre. C'est quelquefois Cesser de vivre Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, euh, moi, c'est Margot, lui, c'est Théo. On vient de Namur et notre dieu s'appelle Whispers. Euh, la prochaine chanson qu'on va vous chanter, c'est aussi une de nos compositions, mais cette fois-ci, ce sera une chanson en anglais. Et elle s'appelle Calling Me. Par contre, il y a juste un petit problème, c'est que le micro est bloqué en dessous. Merci. Merci. Bravo <laughs> Feel the wind birds following my way, and I hear your voice calling me, calling me, calling me. Calling me. I'm coming, boy. You know it is so. Grass. I feel the down of the morning at my feet tonight. Hear your voice calling me Calling me to get away from here. Do you know somewhere to live? Calling me, my baby's rolling Walking in the grass. I feel the down of the morning at my feet tonight. Hear your voice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 Calling me, let's get away from here Do you know somewhere to leave? Calling me, let's get away from here Do you know somewhere to live? Walking in the fields, I feel the wind following my. Merci beaucoup. Merci, danke. La dernière chanson, c'est une chanson en français. C'est notre dernière composition qu'on a écrite. Donc voilà. J'espère que vous allez apprécier. J'ai pris la chose en main Tant et tant de fois Qu'il semblerait certain qu'on me montre du doigt Je suis la fille facile Celle qui vaut trois fois rien La rose sans épine avec qui y a moyen mon lit sert de gare à tous les voyageurs qui voyagent un quart d'heure dans le train du hasard. Pourtant, ils ne voient pas que sous mon sein trop frêle se cache un cœur qui se bat pour oublier ses ailes. Soulevé par l'extase, je me suis trop menti. Ce qui n'était qu'une phase est devenu ma vie. trop fort l'allure L'allure n'a plus de sens J'ai perdu la mesure de mon adolescence Je ne suis plus qu'un regard Je ne suis plus qu'un jugement Si réduire est un art Elles en ont du talent Toutes ces filles qui m'en veulent D'avoir pris les chemins Qui mènent à un destin Où je ne suis jamais seule je sens tout de même qu'à l'ombre du désir, quand le tempo chavire, l'amour n'est plus le même. Les je t'aime, les j'espère qu'il m'avait tant promis. Un homme simule aussi seulement à sa manière. Première fois s'éteignent, les passions se succèdent Les mots doux sont pareils aux mots doux qu'ils précèdent Et j'apprends ma leçon sur les doigts de la nuit Un nom qui dit trop oui est un nom qu'on oublie J'ai pris la chose en main, même si en d'autres mots Mon cœur est libertin, mais mon corps est plus haut Est-ce d'avoir perdu Au jeu de l'habitude Si un matin de plus M'offre sa solitude Thank you. Merci. Mesdames et messieurs, un énorme applaudissement pour Whispers. Alors, Margot, on se sent mieux maintenant Oui, vraiment. Ça fait du bien de passer. Parce que c'est vraiment l'attente. Après, une fois qu'on y est, ça va... Oui, La tension, on ne peut pas l'empêcher de monter. C'est jusqu'au moment où on, on, on démarre pour de vrai. Bon, alors, vous vous êtes connus comment Alors, la question que tous les ingénieurs sont posés, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble On n'est pas ensemble, on est juste amis. Et c'est de... pas... déjà ça. C'est pas faute d'avoir essayé. Elle est tenace, si je comprends bien. Comment vous faites pour écrire Parce que tu disais tout à l'heure la, la chanson que, on, que nous avons écrite, etc. Qui, comment vous, vous, vous partagez le, le travail d'écriture ben, En anglais, souvent, on écrit comme ça des, des, des phrases qui nous viennent. Et puis, c'est surtout la mélodie. Tandis qu'en français, euh, c'est surtout Théo qui écrit les textes. Et euh, voilà, après, on voit comment interpréter, comment mettre euh, en musique. Voilà. Et ben voilà. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Respirer un coup Ce soir, peut-être mettre une raclée à Georges au kicker un commentaire sur cette information J'en ferai aucun, euh, les fesses passeront d'eux-mêmes. Par contre, je tenais quand même à remercier euh, l'équipe technique qui a dû supporter tout, toutes mes ennuis de guitare. Donc, euh, je... Bon, mais écoutez, moi je vais vous laisser repartir en coulisses. On essaye d'enchaîner, de, comme ça le dernier qui doit monter sur scène ne devient pas fou de stress à son tour. Mesdames, messieurs, encore un énorme applaudissement, s'il vous plaît, pour Whispers